Donc là on est sur la station de ski de Chalmazel qui est gérée par le, le conseil départemental de la Loire et depuis déjà quelques années on essaye de faire un rassemblement euh, ski de randonnée, profiter un peu de la, de la station, l'objectif c'est de, de la faire connaître. Cet événement nous apporte, nous apporte plusieurs choses, c'est-à-dire que ça permet de sensibiliser les gens sur plusieurs pratiques, déjà dans un premier temps de faire découvrir un petit peu le ski de randonnée, ce qui, est pas, ce qui est une pratique qui se développe et qui se développe aussi sur la station de Chalmazel. Après, on a beau, beaucoup de gens qui viennent là de façon occasionnelle et qui, euh, qui, se, qui en gros, s'entraînent avant de partir sur des, faire des choses un petit peu plus importantes dans les Alpes. Donc c'est vrai qu'en plus de ça, de les sensibiliser à l'utilisation du DVA, ça permet d'avoir un petit bagage quand ils vont faire des choses un petit peu plus engagées dans des zones un peu plus alpines. Et L'appareil, ça s'appelle un DVA. Détecteur de victime D'avalanche. Super. Ceux-là, ils ont une portée qui est énorme. Pour monter la sonde, du coup, il n'y a rien de plus simple. On jette. Et le premier qui est dessus, et eh ben, il a gagné. Euh, il suffit pas d'être équipé, il faut également savoir s'en servir. Et puis c'est surtout essentiel pour une pratique de ski en montagne. Qu'est-ce qui se passe là Ça s'est rapproché. Ah, ça augmente, ah, donc c'est pas bon, il est ici. Allez, on va vérifier, délibération, du juge arbitre, oui c'est bon, il a un sac à dos. La journée va se terminer va se terminer ce soir par, par quelque chose de, de plus ludique et, et d'hyper intéressant et de, de peu courant, c'est-à-dire qu'on termine par une rando nocturne. Le... Ah, donc euh, tu as deux puissances, donc tu en as un qui est un faisceau, long, pour voir loin, et tu peux en parallèle mettre le seau large. Mais c'est une heure pour faire de la randonnée Non, c'est pas une heure, non, non, non, heure, justement, mais euh, on va essayer d'arriver avant la nuit pour redescendre en pleine nuit, particulièrement. Ah, ah d'accord il, il y a un départ qui se fait à 17h30 du pied de la station, qui va monter jusqu'au sommet, donc jusqu'à Pierre-sur-Haute, avec, euh, avec une descente en nocturne, donc c'est vraiment quelque chose de, de, très, de très festif, de pas du tout axé sur la compétition, vraiment ouvert au grand public. Ça, il fait beau pas trop froid, la lune derrière nous est magnifique, donc tout va bien. Alors là on monte en famille avec euh, les trois générations, les grands-parents, notre génération, et puis les enfants. Comme tu dis que c'est pas trop dur, on descend et on remonte. Bah ouais. Non, je rigole. <rire> Alors c'est comment ma Génial mais..